En tout cas, ça fait plaisir de, de se retrouver sur de la bonne survie sur Minecraft. Donc voilà, de vous proposer encore une fois... Un... Ce monde est beaucoup trop tranquille. Il faut que ça change. DJ, à toi de jouer. On a Spiny qui habitait ici, qui est parti. ça sert à rien d'un trop épique quand hein, tu viens de nous spoiler dans le titre donc euh... Oh Un cadeau de la part d'Anto C'est sympa Hey Pop de thé empoisonnée. Eh bien salut à tous, c'est Spiny et aujourd'hui on se retrouve pour la saison 3 des Noria, le reboot, le recommencement, euh, oui. Donc Camova m'a gentiment réinvité sur son RIMS pour une saison 3. Donc euh, qui dit saison 3 dit il faut tout refaire, etc. Mais vous inquiétez pas, vous euh, n'avez rien perdu de la saison 2, donc j'ai essayé de refaire à peu près ce que j'avais fait à la saison 2, euh, c'est-à-dire euh, mon arbre géant que je vais vous montrer. En tout premier, Donc voilà mon arbre géant. Il n'est pas fini parce qu'il manque énormément de branches encore. Mais j'ai fait un, un petit début. C'est déjà mieux qu'à la saison 2, c'est vrai. Euh, je sais pas si j'en avais parlé. Je crois que oui, je, si je dis pas de bêtises. Enfin, bon, c'est pas grave. Donc euh, voilà, j'ai aussi euh, pas mal farmé. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai pour l'instant. Euh, ça, c'est mon coffre personnel. Bon, en armure, comme d'hab, je suis en full iron parce que. Je fais que mourir. Mais j'ai une pas mal épée, on peut le dire. Et ça, c'est franchement cool. Pour cet épisode 0, ça sera un petit peu un épisode euh, annonce. Hein, pour dire euh, la reprise des Noria. C'est vrai que c'est une très vieille série maintenant. Ça commence à, à se faire vieux. Mais je pense qu'on peut faire des trucs pas mal. Même si à la saison 2, je vous avais proposé que deux épisodes. Alors normalement, il y aurait dû en avoir quatre. Mais j'ai supprimé les deux derniers. Pour cause de. Peut-être que c'était pas Ouf, euh, faut le dire, les épisodes euh, m'avaient pas très bien plu. Donc, euh, pour cet épisode, euh, je vais juste vous présenter ma base au spawn. Donc, le thème utilisé euh, sera le Hobbit pour tous, euh, je crois. Euh, sur ce, euh, c'est parti pour la présentation. Donc, voici euh, mon petit pont que j'ai commencé. Euh, je trouve plutôt sympa. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, forcément, je vais dire que toutes mes créations sont sympas parce que c'est moi qui les ai créées. Mais euh, voilà, c'est sympa d'avoir euh, votre avis euh, aussi. Que Le pont, je trouve plutôt sympa parce que du coup, en fait, euh, c'est comme si ça venait des racines de l'arbre. Voilà, petite anecdote euh, des familles. Très ah, le... On entre au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, j'ai envie de faire un truc assez naturel, assez, euh, assez bio. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, je vais faire un couloir comme ça et il y aura que des trucs... Euh, Décoratif et, et usine un petit peu, je sais pas, on verra. Donc là, on a une petite champ de, de carottes et de patates pour se nourrir. Donc je crois que c'est le seul truc euh, assez beau que j'ai fait pour l'instant dans ma base parce que les autres trucs, euh, ils sont un peu dégueulasses. Donc la table d'enchant, ici la mine, je vais pas vous montrer en bas parce que c'est dégueulasse. Tout simplement, euh, là c'est censé être une salle des coffres pas finie. Donc euh, parce que, parce que j'ai la flemme de continuer, je vais faire ça peut-être plus tard ou peut-être euh, demain, peut-être euh, aujourd'hui, enfin je sais pas. Là c'est une canne à sucre, enfin pour fermer la canne à sucre. Donc là aussi on a un lama et aussi un cheval que j'ai perdu, mais je vais le retrouver, il est sûrement euh, tout en bas ou, ou là, je sais pas. Donc ensuite on a des trucs, euh, voilà, des poulets, enfin des netherracks. J'ai pas fait grand chose sur ma base, donc je sais pas pourquoi je vous la présente maintenant. Mais euh, ça va. En soi, je suis plutôt bien par rapport à, à la saison 2. Euh, même si à la saison 2, j'étais full jams, mais je pense que je vais m'en faire un très vite. faut juste pas que je meure, parce que vu que je meurs souvent, du coup, je me suis fait un truc en fer euh, pour pas perdre de ressources. Donc voilà, c'était tout pour euh, cette petite euh, vidéo sur Enoria saison 3. C'est une sorte de vidéo annonce, hein, prenez ça comme un épisode 0, un truc comme ça. Euh, je vais essayer de vous proposer des épisodes. C'est vrai, parce que la saison 2, du coup, je vous ai présenté que deux épisodes et c'était pas ouf. Euh, pour la bonne raison que bah, je sais pas ce qui pourrait vous plaire en fait sur, euh, sur une euh, Minecraft Vanilla, parce qu'un hein, let's play Minecraft c'est un, un peu ennuyant quoi. Il a plus grand chose à, à vous montrer, hein, des usines, tout ça. Bon, c'est. Bah, allez voir ça sur, euh, sur les plus gros YouTubeurs, quoi, parce que. Bon. Voilà. Du coup, j'essaierai euh, de vous présenter des épisodes, comme vous avez pu voir l'épisode 2 sur euh, saison 2. Euh, des trucs euh, hors du commun. Pas des, des trucs de ouf, mais voilà, j'essaierai de, de faire quelque chose de sympa à regarder. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et euh, j'espère que cette petite euh, reprise des Noria vous plaira. Allez, ciao tout le monde